Si je vous le fais en langue des signes, ça passera peut-être un petit peu plus facilement. Ça fait comme ça en langue des signes, mais bon, en vrai, ça... ce n'est pas tout à fait. Il y a de l'uchronie, il y a du mélange, ce n'est pas vraiment de l'historique euh, que l'on va faire, jouer et débattre aujourd'hui. Par contre, c'est bien Mythic Game qui est là, n'est-ce pas Léo Absolument. Salutations à toi. Salut Guillaume. Bienvenue dans la TricTrac Télé, accompagné du non moins immanquable Airborne. Salut, tu vas bien Ça va et toi Alors tu as passé la nuit à peindre tout ce qui va être sur la table qu'on va montrer Il y a de la figurine euh, Absolument. Euh, arrête mon ah, euh... tout Oh et l'autre <rire> C'est Sébastien. Salut Guillaume. <rire> C'est toi qui as peint une partie des choses qui seront présentes ici. Non mais Erwan en a fait aussi. Rendons à César ce qui est à César. Ouais, j'en ai fait pendant qu'il n'était pas encore là, j'en ai profité. Euh... Pour lui piquer deux, trois trucs, voilà. maintenant, <rire> c'est fini. Maintenant, c'est fini. C'est toi qui peins. C'est toi qui peins. Alors, de quoi parle-t-on Comme c'est lourd, il a fallu que je mette ça dans le dehors de Trick -Trike. Ah Il y a combien de kilos là-dedans ah, ben Je pense que ça sera bien rempli. C'est une boîte plus petite que d'habitude. Sérieux Tout aussi, Oui, elle c est, est, est carrée. Ah, parce euh, qu'elle est carrée. Elle est carrée parce qu'on fera peut-être une version retail sur ce jeu-là. Une oui. nouveauté. Oui. peut une Alors, version retail sur ce jeu-là. Si on parle de version retail, c'est que tu parles d'une campagne de financement participatif Absolument. Ah, Absolument. Voilà. Absolument. Qui aura lieu pour Reich Buster à quel moment Alors, ben c'est très, très, très, très, très bientôt puisque c'est mardi prochain. C'est mardi, mardi prochain, 20 novembre, 20 novembre, novembre à, euh, 2018. À 20h, heure de Paris. Heure de Paris. Ouais. Reich Buster, projet Vril. C'est un jeu qui va vous permettre de jouer dans un univers... Imaginez, transcender, puisqu'il y a quand même de la biomécanique, il y a quand même euh, de la... Ah, oui. la... J'avais le droit de le dire Ah, absolument, oui, absolument. Il y oui, de oui. <rire> <rire> Non, mais je, je, je vois Erwan qui commence à français. sur je me dis Ah, fallait peut-être pas dire des trucs !» C'est ah, ouais. un jeu Rise Buster, projet Vril, un jeu mythique, Games. En financement participatif, un jeu de Jake Storm Tom. Les habitués de Games Workshop se euh, souviendront certainement de l'illustre Jake Thompson, non pas en négatif, hein, simplement que du coup maintenant il a fait le jeu, il travaille avec vous. Exactement, il est en interne, on a, oui, on a, on a agrandi l'équipe, hein. donc on a pas mal de gens qui travaillaient avant en externe qui sont maintenant chez nous, euh, dont euh, dont bah, bah, oui, Sébastien, oui, suis, suis, suis, <rire> Bien. Donc Sébastien mais Jake, maintenant ça commence à faire pas mal de temps, oui. et puis on en a, on en a plein d'autres, on a des gens à chaque poste en fait. Voilà. Vous les avez vus tout à l'heure, il y a une liste d'illustrateurs, euh, pareil, ah. une fois encore, tous aussi bons les uns que les autres, ça se joue de 1 à 4 bâtards. Alors, bâtard, c'est affectueux, hein, puisqu'on forme une équipe, c'est du coopératif. Bâtard sans gloire. Sans gloire, mal. pour l'instant, attends, attends, attends. 14 ans, comme en 40 et 90 minutes. Germain, on avait dit, oui, pas non. de blague, le bras <rire> levé. Non, non, non, stop. Déjà qu'en langue des signes, ça se dit comme ça, maintenant, vous le savez. Je vais poser la grosse boîte qui est une version prototypale, redisons-le. Oui, euh, tout à fait. Tout très, ça, d'ailleurs. Très, très bien là. designé, très bien voilà. fait et tout. Tout ce qu'on voit qu ici, c'est du prototype. Par exemple, il faut voir que là, il y, y, y a pas mal de tokens, mais les portes, normalement, il y aura la possibilité de les acheter en 3D, On ouais. Alors, on n'est pas obligé, on peut jouer avec cette version-là. Et si on veut moins de tokens, on peut prendre des, des portes 3D qui mettent un peu plus de, de, de, de relief, relief, de relief, de relief dans, dans, dans tout ça. Voilà. Tu m'as parlé tout à l'heure de trailer, c'est ce qui est à venir. Oui, Et alors le un... trailer, on, on va le révéler samedi, donc c'est bientôt. Ça arrive. Euh, toi, tu en as vu Non, j'ai mais... rien dit. Je, je, je ne parlerai pas même sous la torture. Effectivement, les mais, images. Euh... Ouais. <rire> <rire> C'est-à-dire que tu as carrément envie d'avoir le château 3D puisque. Mais bon, bref, n'allons pas plus loin. On joue donc une équipe en coopératif, chacun contre. Des grands méchants. Voilà. Mais Donc, on, méchants est, on est vraiment dans la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ouais. dans un univers un peu alternatif, puisque tout ce qui s'est passé jusqu'à décembre 1944 s'est passé. Sauf que là, il y, y a un événement qui fait que les choses vont changer. Et cet événement, c'est que les nazis ont découvert une source d'énergie miraculeuse, mmh. le, Vril, le Vril, qui pourrait changer le cours de la guerre parce que. Euh, S'ils arrivent à maîtriser cette source d'énergie, ils arriveront à faire des choses incroyables. Et en effet, ils, ils peuvent renverser le, le, le, le cours de l'histoire. Du coup, nous, on va jouer côté allié. On va jouer côté allié parce que les alliés, évidemment, ont entendu parler de quelque chose, mais ils ne savent pas trop. Il y a les services secrets qui, savent. Enfin, qui se doutent qu'il y a quelque chose qui mmh. se trame. Et euh, on est envoyé en plein cœur de l'Allemagne dans un château. Justement, il y a un approvisionnement de, de, de cette source d'énergie. Ouais, de Vril. Et, on va rentrer dans, dans, dans ce château et on va essayer de découvrir ce qui est citrable. D'accord. Donc, si je vais un peu plus loin et que je traduis ce que tu me dis, coopératif, on l'a dit tout à l'heure, à scénario, campagne. Scénario, campagne. Alors, attention, il y aura deux modes de jeu, vraiment. Le mode principal, c'est un mode où tu n'as rien besoin de préparer. Tu vas déterminer ta mission au hasard ou tu peux un peu customiser si tu, si tu veux pas mettre trop de hasard, okay. tu vas tirer dans un piocher dans un paquet de cartes euh, euh, le, le, le type de mission que tu vas avoir à faire, tu vas piocher une, une, une carte qui va t'indiquer euh, le, le, le plateau de jeu, qui okay. va te faire le, le plateau de jeu pour cette mission et tu vas tirer une carte qui va t'indiquer les, les factions nazies, les méchants qu'il y aura dans le... D'accord. Dans le... Après tu choisis tes héros, tu fais et... Donc en, mode, en, en mode, mode la partie pas prise de tête, C'est ça. je débat, je, je, je, je joue, je crée ma mission. Okay. On se prend pas la tête, c'est fait comme ça rapidement. Premier et mode. Puis, premier mode. Et puis il y a un deuxième mode qui est le mode campagne. Narratif. Un, narratif. Alors là vraiment, les scénarios permettent de, euh, sont liés les uns aux autres. On doit gérer… De comprendre l'histoire. Voilà. On doit gérer son équipe de héros du début à la fin parce que certains vont être capturés, donc tu les as pas pour les autres missions. Ah oui. Blessés alors, ils sont, oui, ils sont blessés, mais ils sont souvent capturés. Dans, dans ce jeu-là, on joue des héros plus grands que nature. Ils ne meurent pas. Ils sont capturés, okay. ils ne meurent pas. Mais si tu ne les as pas, bah, tu, euh, tu dois composer ton. Tu dois vraiment ta gérer ça, autrement. ta team autrement. Okay. Exactement. Et tu auras peut-être un scénario qui te permettra d'aller libérer les, tous les, ceux les qui. Chercher. Mais une seule fois. Tu une chance ouais. d'aller libérer ceux qui ont été prisonniers Donc, il faut, attendre. Donc il faut attendre. De l'expérience Il ah, y aura de l'expérience, bien du sûr. Loot. Du loot, puisque avant, avant chaque mission, tu passes à la R&D okay. et là, tu vas choisir ton équipement. Alors ton équipement, c'est l'équipement qui est qu a disponible, mais également l'équipement que tu as pu ramener des autres des missions. Autres missions. Oh. Et tu choisis, tu répartis comme tu veux, tu vois. Oh. et puis Je veux son des... armure là-bas. Moi. moi, je veux son armure. <rire> je veux partir en mission avec son armure. Ah mais non, tu as raison, je dis des bêtises. Parce que me semble-t-il, il y a aussi et puis tu as aussi des compétences. Discussion. Tu as aussi ah, des, oui, compétences. Compétences. des compétences. Tes compétences d'une partie à l'autre, tu vois. Là, on, on voit sur sur ton truc. Tu vois, tu as Stealthy, tu as Dodge, et tu pourras. Alors, ce sera en français. Hein, je précise ouais. bien. Le ah, jeu sortira ouais. en français et en anglais. Là, on joue avec un prototype en anglais, mais il y aura absolument euh, la version française. Ouais. Et donc, tu vas également améliorer tes compétences, en gagner de nouvelles, et donc ton personnage peut, va progresser au mmh. fur et à mesure de cette, de cette campagne, et plus ça va aller, plus on va découvrir des choses monstrueuses qui se trament chez, chez les nazis. Ok, ouais. et la dernière chose, ce que je disais, c'est que peut-être prendre mon armure de combat n'est pas la meilleure des options, puisque euh, l'objectif, un des objectifs, c'est d'aller le plus loin possible dans la discrétion. Voilà, le jeu se joue en deux phases. Alors, précisons bien qu'on ne joue jamais les nazis, donc on ne les joue pas, ce sont oh les méchants à abattre. Euh, voilà, <rire> c'est coopératif, on, on, donc on joue de 1 à 4 héros. Okay. Donc 1 à 4 joueurs, chacun joue un, un héros. Tu peux jouer tout seul ou une personne un Oui, tu peux jouer tout joue seul. Quatre. Alors, au départ, la version simple, c'est que tu en joues plusieurs, mais... On est en train de travailler et on, on devrait avoir une version qui permettra de jouer un héros à chaque fois. Mais la difficulté, c'est que pour l'instant... Dans le mode à plusieurs joueurs, chaque héros n'est pas forcément équilibré. Il a mais... ses spécialités et c'est le il groupe. Il a besoin des autres. Il a besoin des ah, autres parce qu'il y en a un qui va être ah, plutôt oui. être très fort, euh, qui va faire beaucoup de bruit mais qui va faire beaucoup de dégâts. Il y en a un qui va faire moins de bruit mais qui va être très, mm -hmm. très discret, moins de dégâts, je veux dire, mais qui mm -hmm. va être très discret. Et donc, en fait, c'est le mélange de, de, des, des compétences de chacun. Certains qui vont être très forts pour ouvrir des portes, d'autres pour chercher. Enfin, on a, on a vraiment des héros typés et mm -hmm. c'est le fait qu'on joue chacun euh, en coopération qui, qui fait l'équipe. Okay. Et donc, pour jouer. Seul, il faut des héros sans doute un peu plus équilibrés et donc ça, ça voudra dire des, des, des variantes. Ouais. Donc il y aura sans doute deux modes de jeu, un mode de jeu où tu joues tous les héros et un mode de jeu où tu joues un une héros, figurine par joueur. Avec sa particularité, voilà. ça marche. On va rentrer un petit peu parce que si vous voulez en savoir plus, euh, il y a le papotage avec, euh, avec Léo, Erwan et Sébastien où on discute un petit peu plus à la fois de Reich Buster mais aussi de Mythic Games, donc ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus. Ici, nous allons rentrer dans les explications de règles afin de pouvoir mener ouais. notre partie de Reich Buster. Je te laisse la parole, Léo. Par quoi commence-t-on On va commencer déjà par la présentation des personnages que l'on joue. D'accord. Donc, euh, chacun doit, au, dé au début de la partie, choisir un héros. Donc là, dans la boîte de base, il y en aura cinq, okay. peut-être même... 6 avec un, un Kickstarter ah, exclusif, on verra. Tchic, tchic, tchic, tchic. Ça vende, ça, <rire> ça. Mais de toute façon, on doit en choisir 4. Les 4 que nous avons choisis sont Redhawk, qui est donc... Qui est la snipeuse russe. Ah, pardon. Ah, ah, la à savoir, oui. avec le fusil voilà. à lunettes. D'accord. Voilà, donc elle, évidemment, c'est une... Euh, elle est très, très forte pour éliminer à distance, pour faire des tirs très précis. Elle peut être assez discrète également. Oui. Hein, donc, c'est... Euh, c'est vraiment… Euh, voilà, un atout Voilà. Oh, trop, trop fort, Germain. Il n'y a même plus besoin de, de le mettre sur ma main. Sauf que là, elle est pas… Ah si, elle est pas un plus. Elle est impeccable. Toi, Léo Ensuite, moi, je joue Claudine, qui est une résistante française. Parce que oui… Oui, avait, la a... France, monsieur <rire> <rire> On n'a dit pas et, de et, likes, et, et ben, Ça sera difficile, hein, mais ouais. c'est une spécialiste des explosifs. D'accord. Voilà. Ah, tu elle, fais dans la douceur. Voilà, je fais dans la douceur. Elle, son avantage, c'est donc qu'elle est assez discrète, assez rapide. elle est euh, euh, elle est débrouillarde ouais. et euh, elle a des explosifs. Et Un explosif, ça peut être très fort parce que ça fait sauter tout ce qu'il y a dans une salle. Ensuite, on a Erwann qui joue... Qui joue... Le Sarge. Sarge, Sarge c'est le sergent euh, américain, euh, un baroudeur euh, ultra résistant qui arrive à motiver ses hommes, euh, qui, qui abandonne jamais euh, qui, et qui, lui aussi, peut avoir euh, une grenade. Ouais. Et donc, également... Euh, alors ça, ça va dépendre à, à quel moment... C'est disponible, mais euh, qui va aussi pouvoir faire euh, le ménage. Un rôle Erwan. de composition, Erwan. Ouais, bien, <rire> et, et vous m'avez laissé celui nous, qui n'a pas besoin laissé... de lancer des dés, celui voilà. qui reste en arrière. Alors, c'est Quentin. Quentin Quentin. Quentin, Quentin c'est un Britannique très… Oh, voilà yes. voilà. Très, voilà. Il fume la oui. pipe, euh, il est très, très distingué. Alors lui, c'est vraiment le… le le couteau suisse, il a absolument plein, plein de plein mais sa spécialité, c'est qu'il est très, très silencieux, très discret, Coupé et euh, et surtout, il, il il est le seul à, à utiliser une arme à distance qui ne fait pas de bruit, puisqu'il voyage avec son son arc, longbow, oui, oui. un longbow, les enfants, sans compter le couteau. Mais là, c'est quand le en, couteau c'est voilà, enfin, c'est exactement oh, une sentinelle. Voilà, Alors. donc on a ces personnages-là, donc on choisit ces personnages-là, tu vois qu'on a un plateau, euh, un, un, un tableau de bord Allez. en 3D, ça c'est un prototype, Le, la version finale sera beaucoup mieux, hein, mais euh, on voit qu'on peut y mettre la carte de son personnage, ses compétences, tu vois sur la, sur la droite là, mmh. donc tu vois qu'on peut avoir jusqu'à 4 compétences. Mmh. Euh, on a son équipement de départ, donc les deux armes. On ne peut pas avoir plus de deux armes, donc on doit choisir. Y compris si tu... dans le sac à dos, machin, truc ouais, tu peux, Tu ne peux utiliser que tes deux armes. Ton sac à dos, c'est ce qu'il y a en dessous. Et là, ce sont les objets. Tu peux en avoir jusqu'à quatre. Tu commences là sans rien. Alors, mmh. après, dans certaines parties, tu passeras à la RD, tu auras peut-être des équipements mmh. dès le départ, ça dépendra de, de tout ça. Mais là, dans la partie démo qu'on va faire aujourd'hui, on n'a pas d'équipement. Celui qu'on aura, c'est celui qu'on récupérera pendant la partie. Okay. Ça marche. Chaque personnage a quoi aussi Il a un deck euh, spécialisé, personnalisé. personnalisé. Okay. Et dans ce deck, tu as deux cartes qui sont tes cartes spécial, euh, c'est tes actions, ces deux, deux actions héroïques que tu vas pouvoir faire, mais une seule fois dans la partie. Donc une fois que tu les joues, elles ne reviennent pas. Elles sont, des, elles sont sorties du jeu, tu les mettras derrière, là-dessous, là. Oui, là. Et elles ne sont plus récupérées. Et ensuite, tu as des, des cartes à double entrée, qui sont, voilà, qui sont, okay. qui sont, qui est ton deck. Petit à petit, tu vas pouvoir piocher, et tu peux utiliser soit l'effet du haut, ouais. qui en général va te donner une attaque ou une action spéciale, soit l'effet du bac qui en général est un bonus sur un dé qui va te donner des, des, des résultats en défense, en attaque, etc. Okay. Donc euh, au début du jeu, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on mélange ce deck-là, oui. on a ces deux cartes spéciales bah oui, euh, qui sont héroïques, qui sont ah bah. directement disparues, okay. et on pioche deux cartes au hasard okay. euh, parmi tout ça. Voilà. On démarre avec deux. On démarre avec deux cartes. Okay. Bien sûr, ouais. vous retrouverez, mais je vais laisser Léo en parler, on a les aides de jeu hein, qui permettent de… On a toutes les aides de jeu. De, nécessaires voilà. et utiles, les, les, les icônes, les, les, les compétences, les différents objets que l'on va pouvoir trouver avec leur description. Voilà, en trois cartes, recto verso, on a un bon résumé une fois qu'on ah a oui, découvert oui. la règle, ah on n'a oui, plus oui, besoin oui. de s'y référer. Vous allez là. voir, en fait, y a, euh, dès qu'on a fait un tour, euh, on a compris le jeu. quoi. Ouais. Alors, Alors, ensuite, ben, ensuite qu'est-ce que vous avez d'autre euh, Bon, je t'ai montré les armes et mm -hmm. tout ça. Tiens, sur les armes, tu vois, tu as des, tu as des petits chiffres. Ah oui, euh, 3 pour là. Le 3, c'est le nombre de dégâts que tu lances, de, de, de dégâts que tu lances. Et quand tu as une arme qui fait du bruit, par exemple celle-ci, tu as un petit, un petit truc blanc. Okay. C'est-à-dire que celle-ci, elle fait un blanc, un des blancs de, de, de, bruit. de bruit. Et par exemple... Sarge qui n'est pas particulièrement discret. Si tu prends sa, sa mitrailleuse, il a euh, une M44 voilà, euh, qui, qui, là, on qui regarde, a là. trois bruits. Voilà. Donc, si il vaut mieux pas euh, faire trop de bruit parce que, comme tu le mentionnais tout à l'heure, oui. il y a deux phases dans le jeu. Il y a la phase d'infiltration mmh. et il y a la phase après l'alarme. Le but, comme on a une, une, un objectif ici, ça va être de récupérer un dossier spécial mmh. et de partir, de, de s'enfuir du château. Euh, il faut avancer le plus possible dans la phase sans faire de bruit parce que les nazis ne sont pas au courant qu'on est, qu est là. Bien. Et donc, on peut les éliminer discrètement, sécuriser une pièce et continuer de progresser. Et puis, à chaque fin de, no de notre round, de round donc on va quand c'est 4, on avance. Et donc, immanquablement, à un moment, l'alarme va se déclencher oh dès qu'on passe, qu passe ça. Okay. Mais si on fait du bruit, on va plus, on vite. Peut, on va plus vite sur ce truc-là et on peut donc déclencher l'alarme plus tôt. D'où les dés blancs voilà, et le bruit. Exactement. Okay. Toute la mécanique est basée sur le bruit. Alors, le bruit, c'est pas uniquement le bruit, parce que c'est ta capacité d'attirer l'attention oui. des nazis. Donc, ça peut être, tu fouilles tu fouilles un truc, tu perds du temps, il y a, y, a, y a une patrouille qui passe, qui te remarque, etc. Tu okay. vois. Donc, ça va être ça. Tout est, tout est joué là-dessus. Donc, okay. on, a, on a ça qui est ici. Euh, nous avons trois jetons ici, que, dont oui. je voudrais parler aussi, qui sont… Les, euh, les, les, les, les, les héroïques, les, les points d'héroïsme. Ce sont des, des, okay. des points d'héroïsme, des jetons d'héroïsme. Tu en as de trois sortes. Tu as celui-ci, celui là, qui est euh, pour l'attaque. Okay. Avant, si tu veux être sûr de réussir une attaque, et toi, je crois que tu n'es pas toujours très chanceux au dé. <rire> Merci, les me sens, hein, <rire> ben, Il me semble que j'ai déjà remarqué non, ça. Non, tu as raison, hein. tu as raison. Je, <rire> je, et ben, je... Si <rire> tu ne veux pas, tu veux être sûr, tu dépenses ça avant de lancer le dé et tu réussis automatiquement ton action. Ça se regagne ça peut se regagner, ah, mais pour ça, ça il faut faire des actions héroïques. C'est-à-dire, il faut, il faut nettoyer des salles okay. sans utiliser ces jetons. Bah oui, si tu nettoies une salle, tu peux gagner. Tu peux en, à, gagner. Tu peux en gagner. D'accord. Tu as un deuxième qui est celui-ci, qui est le, le jeton en défense. C'est pareil, si tu te fais attaquer par un nazi euh, ou par, par euh, des, des, des trucs, des mecs qui te, qui te mitraillent, ah, tu veux ouais. être sûr de ne pas te prendre de blessures, tu dépenses ça. La main du destin voilà. t'a sauvé. Voilà. Okay. Et tu en as un qui est euh, le joker qui marche dans les deux sens. Ou l'un ou l'autre. Ou l'un ou l'autre. D'accord. Et je précise une chose, c'est que si tu as voulu la jouer, mais non, c'est bon, là, j'ai un je, dé, j'ai trois dés, pour faire ça un 4, marcher. je vais le faire. Tu lances ton dé et tu as raté. C'est C'est mort. mort. Eh ben, tu peux quand même, ah, mais, tu mais ça te coûtera deux points. Donc… Forcément, si c'est en attaque, ça te coûtera celui d'attaque plus, plus le Joker. Le Joker. Si c'est en défense, ça te coûtera ah oui. les deux. Donc c'est à toi de gérer aussi tes jetons euh, okay. euh, pendant la partie, puisque là on a on a ça, on est on est bien, on est très balèze hein, dans mm -hmm. ce jeu. On est on est bien paré au départ, mais il va falloir les gérer sur la distance. Sur la distance. d'ailleurs, ouais. on a fait la mise en place donc plusieurs voilà. euh, plusieurs tuiles de salles qui vont suivant le scénario. C'est ça, exactement. Donc là, nous sommes au premier étage du château. Okay. Mais il y aura aussi les bunkers souterrains. Mm -hmm. Et là, ce sera un tout autre décor. Il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et Chaque scénario proposera euh, un aménagement euh, différent. Une mise, en place ouais, une mise en place particulière. Et comme on l'a vu, des objectifs aussi particuliers. Donc là, dans ce scénario, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, on, on, a, on, a fait de, on, a, on a repéré, on a fait de la reconnaissance. Donc, on sait vaguement où se trouvent les différents… Euh, les différents euh, ennemis, Objets, mais on ne sait pas exactement, on ne sait pas ce que c'est, on sait le type, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on sait que euh, le, le, la, le, le document qu'on doit aller chercher, il se trouve soit là, dans le bureau du capitaine, soit là, soit là, dans le bureau du lieutenant, soit là, à la réserve planquée sous les conserves. <rire> C'est okay. <Non>, mais... <rire> ça. Moi, je mise là-bas, voilà. là hein, sous les conserves. Aucune... <rire> notre but, ça va aller de récupérer soir, oui. le document. Alors, okay. il y a une victoire majeure si on a le bon document. Oui. Et puis, il y a des victoires mineures si on a d'autres. Et notamment, dans le mode campagne, bah, le fait de ramener même une, une, une Un victoire mineure, ça te donnera des indices pour la suite des scénarios. Okay. Et ensuite, il faut s'échapper par l'une des sorties. Et tu vois qu'il y a il une a sortie deux. ici. Okay. Et il y a une sortie ici. Là-bas. Oui. Voilà. Là voilà. Ici. Donc, il suffit qu'il qu hein. voilà, qu y ait un héros qui sorte avec la mission okay. pour que tout le monde gagne. On n'a pas besoin de nous sortir. On n'a pas besoin tous de sortir. Par contre, tu as un moyen de vérifier si les autres ont pu sortir, Ils ont pu sortir, ou, sortir. ou pas. Ah, cool. S'ils n'ont pas pu sortir ils sont capturés et ah. ils ne seront plus disponibles pour la mission d'avant. Et tu as le droit d'attendre, du coup, de sortir Bien pas sûr. tout de suite pour que les autres aient peut-être une chance. Tu verras euh... que tu as un système qui te permet de, de sécuriser de, de, des, des pièces et si tu arrives à faire un chemin jusqu'à la sortie, c'est bon, bon. Ils sortent toi. directement. Okay. Vois. Voilà. Bah, Sébastien, tout à l'heure, quand je parlais de brossage à sec, euh, si tu peux <rire> ne pas m'abandonner. Hein, C'était oh, vraiment je une technique te, je vais de je vais newbie. au milieu des nazis. Bah, oui, je doutais. C'est <rire> <Non, mais, rire> pour ça, on est potes en vrai. C'est le <rire> okay. bon, brossage à sec. Non, pardon, je suis vraiment désolé. Je voulais pas ça, c'était moi qui utilise la description. Ah, jamais de la <rire> Parce que c'est ça, je m'en vais. Alors, du coup, il y a les tokens des adversaires, il y a voilà. les tokens équipement potentiel. Voilà. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériel dont on peut faire la description pour comprendre Il y a les dés. Ok. Alors, les dés. Il y a. Il y a quatre types de dés. Okay. Il y a les dés noirs. Alors, Tac. ça, ce sont des prototypes. Ils seront gravés. Là, c'est vraiment un truc qu'on a qu'on a fait. Ils, ils seront gravés. Vous verrez. Que tu vois donc qu'il y a, y a deux faces vierges, il oui. y a des, euh, y a des 1, 1, des 2, des 3 et il y a une face spéciale. Il bah, y a toujours une face spéciale dans chacun des dés. Okay. Une face spéciale, ça veut dire que c'est explosif, c'est-à-dire que ça compte comme un 2 et tu relances le dé et tu rajoutes les, les résultats. Ah, ça compte comme un 2 et tu relances. Voilà, okay. et ça peut aussi donner un effet. Okay. Ça, ça donne un effet. Donc, c'est à toi de choisir cet effet. Soit, soit c'est l'effet de relance. Okay. Et s'il n'y a pas d'autre effet possible, tu es obligé de relancer. Relances. Soit si tu as un autre effet, tu peux choisir que… D'utiliser. cet effet. Alors, okay. l'effet, par exemple, ça peut être euh, une rafale. Okay. Par exemple, tu vois l'arme la, de Sarge, okay. il, a, euh, il a… Burst. Il a burst, il, il a la rafale. S'il <coughs> obtient des étoiles, ouais, non seulement il, il fait deux, ah oui. mais en plus, il relance non pas un, mais deux dés, par exemple, tu vois. Tu as, tu, tu as plein d'effets possibles, et ça, ça marche pour tous les dés, ce système-là. Euh, quand on obtient la phase spéciale, ça nous, ça nous fait un effet spécial. Okay. Et s'il n'y a pas d'effet spécial, l'effet spécial appliqué, c'est automatiquement l'explosion, c'est-à-dire la relance, et mmh. on continue. Oui, donc moi, ouais, mon esquive... Ah non, c'est chaud, je, je croyais. Non, voilà. okay. Donc, par exemple, euh, tu as ensuite des dés... Blanc, les dés blancs, c'est les dés de bruit. Donc on va beaucoup en lancer parce que le but, c'est de ne pas faire de bruit jusqu'à ce que l'alarme se déclenche. Là, on pourra se lâcher un peu plus. Et quand l'alarme le... se déclenche, attention, pour il... ça va être l'enfer. Il va oui, y avoir, on va être submergé d'ennemis et là, il faudra vraiment sortir rapidement. Pour ça que... Il n'y a Alors... qu'une seule face blanche, étonnamment. Hein <rire> voilà. voilà. Un bruit, un bruit, deux bruits, deux bruits, trois bruits, trois bruits, et, et relances. et il y a l'effet spécial. Alors, l'effet spécial là, ça. ça te fait ça et tu relances et du coup tu peux faire tu peux faire beaucoup. no, no, no, no, no, 14 bruits 14 no, <rire> ouais. no, ouais, Mais il ouais. no, ouais. a même pas jusqu'à no, Non, non, non, pas mais ça, un point non. no, no, score. no, no, non. no, Non, no, no, c'est no, no, no, no, c'est no, no, no, no, no, de bruit, il y a, y a, si y a tu un truc veux... pas cool qui ça. Non, bah c'était 21, t as t alors, en fait, t'as réussi à... <rire> Non, c'est plutôt une dizaine en général. Ah oui, donc 14, pas cool quand même. Ouais. D'accord. Voilà. Je prends quoi alors Les rouges Les rouges, euh, non, on va non, faire les verts vert, d'abord. Les verts, défense. Les verts, donc c'est les couleurs des alliés. Bah oui. C'est plus pour la défense. D'accord. Et là, euh, bah, là c'est... Tu... En fait, les, les ennemis ne lancent jamais de dés. Okay. C'est toujours les héros qui lancent les dés. Okay. Donc quand tu attaques, tu fais des dés, et tu vas comparer le seuil de leur défense pour voir si tu les blesses. Quand eux t'attaquent c'est eh ben, toi qui lances CD, ils te font une, des, des dégâts de base et c'est à toi d'essayer de, d'atteindre le score okay. de défense pour ne, pas, pour ne pas te prendre de blessure. Et pareil, 1, 2, 3, et puis effet spécial. Et puis effet spécial, deux, tu peux 2, et relance, et effet spécial. Voilà. Okay. Okay. Impec. Pour l'instant ça va Impeccable, facile. Alors, ensuite on a quoi on a, on a les jetons d'ordre de tour. D'accord. Et là encore, on distingue la phase euh, d'infiltration de la phase euh, bruit. de bruit. Pendant la phase d'infiltration, on va dire « qui veut commencer ?» On dit ah « bah tiens, moi je prends le premier joueur. hop, je, je commence. » Et tu fais dans l'ordre que tu veux, sans même avoir à définir dans quel ah, ordre on va dire. le faire. Tu le prends, après, qui veut Il faire fait... deuxième, etc. Tu le prends tranquille. juste pour dire que j'ai fait mon tour. Et voilà, parce que les, les Allemands ne sont pas conscients que tu es là. Donc, mmh. tu as l'avantage de l'initiative. Okay. Donc, tu peux, tu peux vraiment bien t'organiser. Par plus contre. le cas Dès que l'alarme a sonné, alors là, l'ordre du, du tour, il est totalement aléatoire. Parce que tu es dans la panique, tu es dans les trucs, tu réagis aux événements, tu ne les ah, contrôles plus. Et donc, c'est plus difficile de faire une stratégie. Bah oui. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Oui, oui, D'accord. Voilà. Okay. Euh, enfin, il bah, y, y a ces jetons qui sont, qui sont là. Donc, oui. Tu verras que quand on rentre dans une salle, les, les, les jetons, de, de, de, de nazis, des, les, les des, tokens des... de nazis qui sont des menaces potentielles, ouais. qui varient de 1 à 3, donc 1 c'est une menace légère, 2 c'est ouais. moyenne et 3 c'est une menace très sérieuse. Okay. Euh, ces jetons-là sont remplacés et ils vont, ils vont spawner et euh, on, va, on va faire apparaître des nazis quand on rentre dans la salle. Et quand ils apparaissent, ils sont suspicieux. Donc euh, quand ils sont suspicieux, tu mettras ce jeton-là. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne ouais. comprennent pas, il si y a quelque ouais, chose un qui truc. se passe. Dès la fin, dès la prochaine activation, ils passeront en, euh, en état d'alerte. Alors, ceux qui connaissent peut-être, euh, comment il s'appelle ce jeu euh, jeu vidéo où il y a, où il y a ce système-là aussi. C'est pas Splinter Cell, non, qui fait ça ou... Bon, peu, peu importe. <rire> le petit moment de réflexion autour de la table, Léo, que vous l'étudiez C'est nous on fait des bonhommes, hein, les jeux vidéo, c'est pas grave. <rire> c'est très bon, mais on fait de la figurine, tu parles de… Eh bien là, ça veut dire quand pas. ils sont en mode alerte, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment, si tu ne les as pas éliminés, ils vont crier et donc ils vont faire avancer l'alarme. D'accord. Donc, ça devient vraiment un problème parce que ça nous fait perdre un tour ouais, complet de jeu. Et donc, euh, il faut peur. vraiment les éliminer rapidement avant qu'ils donnent l'alarme. Pourquoi tu n'as voilà. pas parlé des dés rouges alors les dés rouges. Tu gardais pour la fin, hein, sacré épouille Alors les dés rouges, ce sont les dés de Vril. Ah, Donc, dans le jeu, vril. dans voilà, le jeu, ensemble. tu vas avoir les Allemands qui de temps en temps vont utiliser des armes spéciales. Okay. Et ils lanceront des dés rouges, des dés de Vril, quand ils utilisent une arme Vril, okay. en plus de leur dés d'attaque. Et ces dés vont rajouter des dégâts ou quand ils se défendent, ça peut leur rajouter des défenses, et ça peut aussi déclencher des effets spéciaux. Parfois, ça peut être très instable, ça peut être très dangereux, l'arme peut exploser, mmh. il peut y avoir une mutation, euh, des tas d'autres trucs. Et ce qui est amusant, c'est que les héros vont aussi pouvoir de temps en temps s'injecter du Vril, euh, récupérer des armes de Vril et tenter. Donc, c'est un super bonus, mais c'est risqué, <rire> bon, tu vois. <rire> c'est un petit chute de Vril, <rire> ouais, et dis-donc, t'as une tentacule qui sort de la bouche, là, <rire> voilà. Guillaume. OK. Voilà. Donc là, j'ai résumé à peu près tout. Alors, Comment ça se passe euh, dans le tour, dans, dans, le tour. Et bien dans un tour, en fait, tu as deux actions, okay. deux actions qui vont pouvoir te deux actions euh, simples euh, que tu vas choisir. Tu peux, tu, tu ne peux faire que une action simple de mouvement et une action simple d'attaque. Tu ne peux pas faire deux attaques ou deux mouvements. Une action de mouvement, tu te déplaces d'une zone, donc tu vas d'un okay. euh, endroit à une zone adjacente. Okay. Hein. Euh, une action. D'attaque, eh ben, tu attaques. Boom. Si l'ennemi le, si est dans ta zone, tu fais une attaque de mêlée, forcément, okay. corps à corps. S'il si est à distance, tu fais forcément de une de attaque distance. à distance et donc tu utilises forcément une arme à distance si tu veux le, la faire. Zone de vue, j'imagine. Enfin, ouais, donc, zone de, de là, vue. Tu ne peux pas tirer à l'autre grand Exactement. Okay. Donc, okay. Et les lignes de vue sont très simples à voir. Okay. Si la porte est fermée, tu n'as pas la ligne de vue. Si tu as un grand couloir, tu vois tant que tu n'as pas de ligne de vue. Donc ça, c'est très très simple à gérer. Pas... Okay. Voilà. Okay. Euh, et tu as, dans les autres actions simples, tu en as d'autres euh, qui sont. Par exemple, d'ouvrir une porte, ouais. qui vont être de euh, euh, ramasser. récupérer, ramasser un objet. Ouais. Tu ne peux le ramasser un objet que s'il n'y a pas de nazi. Hein. Tu n'as pas le temps de oui, bah oui, fouiller si tranquillement. De, de euh, voilà. Okay. Euh, tu, tu, tu as, as, as d'autres actions. Tu peux piocher, piocher des deux cartes. cartes. Ouais. Tu peux piocher deux cartes. Et ça, c'est important parce que, euh, euh, en plus de ces deux actions automatiques que tu as, mm -hmm. tu peux jouer autant de cartes que tu veux. Donc, si tu as, et tu n'as pas de limite dans ta main. Donc, si tu as accumulé beaucoup de cartes, okay. à un moment, tu vas pouvoir faire une super action où tu dépenses toutes tes cartes, tu élimines absolument tout. Mais après, tu n'auras plus de cartes. Hein, parce mmh. qu'on ne récupère que peu de cartes dans ce jeu, puisque si tu si as moins de 5 cartes, tu pioches une carte. OK. Voilà. OK. Et donc, le jeu, c'est ça. C'est ces déplacements. Après chaque tour de héros, il y a un tour de nazi. C'est okay. pas après que chacun de nous quatre ait joué. C'est après chaque tour de héros, il y a un tour de nazi. Ça, c'est une IA. Voilà. C'est une IA. Alors, l'IA, elle, elle est simple. Tu verras, ça, ça fonctionne en général. Alors, il y, y, y a des cartes qui vont décrire un petit peu ce qu'ils font. Évidemment, euh, euh, selon le type de troupe, l'IA va faire autre chose. Il y en a certains qui vont euh, venir. Dès qu'ils sont en ligne de vue, ils vont te tirer dessus. Vont. Il y en a d'autres qui vont essayer de fuir le plus loin possible de toi. Tu vois, d'autres qui vont aller. Par exemple, les scientifiques essayent d'aller dans, dans un laboratoire. Euh, il y en a d'autres qui... Ça dépendra okay. des, des, des de, IA, de l'identité de, de l'IA, okay. mais c'est très simple. Et tu as un ordre euh, d'activation de, de chacun, d'où ils, ils se déplacent d'abord et ensuite ils font tous, toutes leurs attaques. D'accord. Ouais. Juste, tu m'expliques un tout petit peu la, la feuille de, de, des méchants Oui, bien sûr. Bon, va... C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est trouve... ça. Ben là, par exemple, je ne sais pas, si on ah prend oui, l'expérience 6XX, il voilà. Donc, ça, c'est un, un chien un petit peu. Euh, alors, je, je vais te mettre aussi un, un soldat euh, nazi à côté classique, tu vois. Ouais. Donc, en haut à gauche, ça, c'est l'initiative. C'est dans quel ordre ils vont jouer. Donc, ils commencent d'abord du plus petit au plus grand. Okay. Euh, ensuite, euh, tu as ici les dés d'attaque qui font quand. Enfin, euh, euh, non, les dommages qui te font quand ils te font une attaque Action. au corps à corps. Donc, en tu accord. devras te défendre à, Avec ça. À, contre 4. Pour, pour, pour lui. Alors, étonnamment, les chiens ne tirent non, pas. ne tirent pas. Par contre, ils font 6. Par contre, ils font 6 au contact, alors que les, euh, au contact, les, les, les soldats nazis ne font que 4. Et si tu les attaques, pour leur faire une blessure, il faudra faire 4 pour un soldat nazi, il Et faudra six. faire 6 pour le, le chien. Une blessure est une blessure' Un kill pour la plupart des ennemis, sauf pour les boss qui, eux, peuvent avoir plusieurs cartes de blessures et donc plusieurs points de vie. Donc il faudra leur faire plusieurs, euh, plusieurs blessures. Ok. Voilà. Et eh ben voilà, vous en savez normalement maintenant suffisamment pour voir comment se pratique Reich Buster Project Vril. J'imagine que Project Vril, c'est l'équivalent de chapitre 1. Mais oui, c'est la. Jeu. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est la première saison. Si le jeu a du succès on fera, après la livraison du premier jeu, on lancera peu après une deuxième saison. Le but, c'est de faire des saisons et des jeux beaucoup plus petits puisque la boîte est à 100 dollars et comprendra les stretch goals. On espère qu'on va en débloquer beaucoup. Et le all-in, il est à 200 dollars. Donc, ça veut dire qu'il y aura une seule grosse extension. Après, il y aura, comme j'ai parlé, les portes. Il y aura aussi une petite surprise. Non, Erwan a dit non. Erwan, regarde, il l'a dit non. pas tout mais attendez, il y a le papotage, j'ai encore le temps de les cuisiner un petit peu, histoire voilà. de savoir si ça peut être révélé. Reich mais... Busters, oui, dis vas-y. Et puis haut. donc, euh, si ça marche, il y aura une deuxième saison qui explorera un autre cadre, euh, qui rajoutera des choses euh, et tout ça. Dans la voilà. continuité de l'histoire. Dans la continuité, mais voilà, là on est dans le château, oui. et après on peut imaginer qu'on euh, va aller dans d'autres endroits. Voilà, on ira ailleurs. Allez, attention, 3, 2, 1, décollage. Je ne voulais rien dire, de 1 à 4 joueurs. Jack Thornton pour l'auteur. Alors ça, c'est Brick, c'est un autre des héros y a dans la boîte. Hein. Absolument, absolument. Plein d'illustrateurs, Mythic Games, vous l'avez vu. C'est pour ça que Erwan, Léo et Sébastien étaient autour de la table à partir de 14 ans. 90 minutes, c'est une durée moyenne. Oui, c'est ça. Durée moyenne, ça ouais. peut être plus long, plus court Disons que là, on a, on, a, on a fait en sorte de réduire, et notamment la nouvelle mouture des règles réduit la, la, la durée. La durée est maintenant vraiment de 90 minutes. Il peut arriver sur certaines parties, surtout les premières, que ça soit un peu plus long, surtout dans la version des règles qu'on va utiliser. D'accord. Mais euh, ça sera 90 ça sera... minutes. Oh, une durée moyenne. Tout ça nous arrive via un financement participatif, donc Kickstarter en l'occurrence, à, euh, à partir le, du le mois de novembre, novembre le, le mardi 20 novembre à 20h. À 20, heure, heure. À à 20, 20 heure. Heure, vous savez tout. Et si vous voulez en savoir plus, il y a le papotage. Et si vous voulez voir comment on est trop trop fort, non, c'est pas la partie, puisqu'on n'était pas si fort que ça, en fait. <rire> <rire> ouais. C'est pas gagné.